NSA, espionnage, finance, évasion fiscale, diesel, maltraitance des animaux, santé, ils sont nombreux, ces euh, lanceurs d'alerte qui, au péril de leur emploi, au péril de leur liberté, au péril parfois de procès sont prêts toujours à défendre l'intérêt général, la protection des femmes, des hommes et de notre planète. C'est pour ça qu'il faut les protéger, c'est pour ça qu'il faut renforcer les lois à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne comme à l'échelle internationale. Ces lanceurs d'alerte sont des combattants de la vérité, ce sont des personnes qui parfois très isolées au sein d'une petite entreprise, au sein d'un centre de recherche d'une institution ou euh, sur la gouvernance internationale prennent le risque de leur intérêt privé pour toujours défendre l'intérêt général.